Ma mère a rangé le décor et dans cette boîte, je pense qu'elle a mis tous les trucs qu'elle savait pas quoi faire. Donc à l'intérieur, il y a ce spray qui fabrique du caca. Oui, en un spinner. spinner. Et un god. <rire> <rire> J'aime bien cette idée que ta mère fasse. On va le mettre avec. <rire> avec le spray à caca, ouais. qu'est-ce qui va mieux qu'un god michet En bref, de tout le monde. Plein de gens l'ont envoyé. Ok. Thomas, je te présente Tim Freed. Tom, Tim, Tim, Tom. Tom, Tim. On dirait un mec qui fait du temps Tim Tom, Tom, Tom, Tom, Tom. Voilà, les présentations sont faites. Le directeur de l'herpétologie, qui est l'étude de l'herpès. <rire> non, des reptiles. Oui, je veux <rire> dire, donc ça n'a rien à voir le fait qu'il a reptile dans la main. <rire> le, si, si, des reptiles pour Santivax, dont le but est de concevoir un remède universel à tous les venins de serpents du monde. Ah oui, j'ai cru à toutes les maladies, genre un médicament pour tout. Non, les serpents. Et donc, cet homme contribue euh, au bien de la planète. On dirait un méchant de film. Un peu. Mais tu sais qu'il a une particularité Il a qu'une couille. <rire> non, il a une passion. Et c'est le bondage. Non, c'est pas vrai. Par contre, Tim... Le bondage avec des serpents. Bah en fait, ça ressemble un petit peu au bondage, puisqu'il aime avoir mal. Ok. Parce qu'en en fait, il donne de sa personne. C'est le directeur, mais c'est aussi le cobaye principal de la société. Oh putain. Tim s'est injecté à lui-même plus de 500 doses de venin de serpent. Et toujours pour la recherche, il a accepté de se faire mordre par 200 serpents volontaires. En fait, pour pouvoir créer une échelle de la douleur. <rire> à part le fait que c'est clairement un kink. Enfin, le mec, il, il doit kiffer ça. Quoi. Enfin, bah, ou alors, il faut vraiment pas. vouloir faire avancer le truc. Ou... Ouais, mais mmh. Tu peux pas faire ça sans aimer un petit peu avoir mal. Si, si, allez-y, allez-y, allez-y, euh, mettez le serpent. Non, mais c'est pas grave, c'est pas grave, je vais faire... Ah Ah Putain, ah, j'ai joui. Tu vois, bon, bref. Ah, mais c'est comme le celui qui... qui vomissait sur ses plaies ou qui bouffait son vomi, là, je sais plus, c'est Pasteur ou si c'est... Euh... Pasteur, vomissait sur ses plaies, je vous laisse... Non, non, mais parler dans les commentaires. Il y en a plein de ces gars-là qui ont inventé des méga-vaccins, oui, oui, oui. qui se faisaient des trucs hyper chelous, en vrai, oui, oui, bah, sur il... eux il fallait Et... tester euh... Et c'était crado, il y en a un, qui a des bails de vomi, je sais plus lequel, mais il y a des bails de vomi. Okay. Il explique qu'une morsure de serpent est douloureuse comme une piqûre d'abeille multipliée par 100. <rire> ah, ça doit être 100, ouais. Ouais, ouais. Son but est de créer une immunité naturelle au venin, en obligeant son corps à produire des anticorps pour répondre aux toxines. Il a donc fait en sorte de diluer les venins de serpent et de se les injecter. Mais ça c'est que pour le début. Puisque il y a eu des accidents et donc Tim a fait un arrêt cardiaque, il est resté quatre jours dans le coma aussi, le jour où il s'est fait mordre par deux cobras d'affilée. Non allez allez allez l'autre. Allez, ah, sacré, sacré vie. Donc il a fait une overdose de cobra, une overdose de cobra bien entendu. Il est présent sur YouTube, donc si vous voulez aller voir des vidéos où il se fait mordre. Ah mais c'est disponible. Salut Aujourd'hui, je me fais marre par un piton. <rire> Trop bien Il <rire> Et, lui Et en... alors, t'as mal Oui. Suivez-moi sur Tipeee, parce que je me fais tout le temps démonétiser. Ah oui, c'est clair qu'il doit dois faire bien démonétiser. Ouais. Ouais. Et surtout, faites pas ça chez vous. De toute façon, vous n'avez pas de cobra, donc... Bonjour. Mesdames, messieurs, transgenres, gens mauvais genre, badounettes, c'est bad news. Bad news, c'est l'émission de l'autre actualité. On n'est pas là forcément pour rire, mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité. Croyez-moi, on est une belle brochette de con. Je vous rappelle que Bad News est la seule émission qui affirme ne pas vérifier ses sources. Je vous rappelle aussi que nous sommes en mode vacances. La preuve, la chemise de Thomas, euh, et aussi le fait que Ariel, Pampoitou, euh, robe de Frétas, les cocktails Michel, je l'avais oublié, robe, je crois les dernière fois. Non, tu l'as dit. Je euh, J'ai dit OK. Les cocktails Michel, euh, Freaky Udi, etc. Ils ne sont pas là. Ils sont en vacances. Ils reviennent en septembre. Voilà. Et d'ailleurs on le remarque parce qu'il fait très chaud. Oui. Et quand il fait chaud, bah c'est que c'est les vacances. Exactement. Ou la fin du monde. Je sais plus. Bah je crois que là, vu qu'on est en juin, c'est peut-être la fin du monde. Ouais. En bref, dit Tineris. J'ai une très mauvaise nouvelle. Les oiseaux n'existent pas. Ah bon Non. Ils ont été remplacés par des drones depuis 1970. C'est bien fait. hein. espionner tout le monde. Ah ouais. C'est comme le gros JDG. Il a été remplacé par un sosie maigre, mais c'est plus le même. Comme Paul McCartney, c'est un sosie maintenant. Hein voilà. voilà. Tout ça, c'est une conspiration. Oui, tu as ri, c'est une blague, bien entendu, pour se foutre de la gueule des conspirationnistes. Et donc c'est Peter McIndo, bravo à toi, qui a créé le slogan Birds Are Not Real. Il le pense vraiment Non. Ah. Sur une pancarte. En fait, il a fait cette pancarte et il y avait, à l'époque, il y avait des manifestations pro-Trump. Oui. Et lui. Il a fait cette pancarte, les oiseaux n'existent pas, vu qu'ils sont tous conspirationnistes, ils croient que la Terre est plate, tout ça. Et lui s'est mêlé au genre de Trump avec une pancarte, les oiseaux n'existent pas. Et ça a foutu un sacré bordel parce que tout le monde y croit maintenant. <rire> bah, en fait, en tout cas, la blague a plu sur les réseaux. C'est-à-dire que les gens ont vu cette pancarte, ils ont fait, attends, attends au milieu des pancartes, il y a lui et tout, c'est <rire> drôle et tout ça. A émergé de ça une chaîne YouTube avec des fausses interviews qui prouvent que les oiseaux n'ont jamais existé. Ah, c'est drôle. <rire> voilà. Des vidéos vues de plus de millions, de... 10 millions de fois sur TikTok, et ça a pris une telle ampleur qu'aujourd'hui, Peter a peur que des gens le croient. <rire> il dit, merde, mais j'ai lancé un truc, là. Mais oui, on avait dit pas de concours de bad news pendant l'été, parce que machin ça, mais inventez votre propre euh, conspiration et envoyez-la à mabadnews.com et à la rentrée, on vous dévoilera la conspiration la plus drôle, et qu'on va essayer de lancer, peut-être, on sait pas. Peter est allé trop loin, parce que, outre le merchandising à outrance, bah en fait, il gagne sa vie grâce à ça, aujourd'hui. Ah Avec putain, le fait il est dit, les oiseaux euh, sont pas réels. Ouais, ah, parce qu'il a des t-shirts, des mugs, le il a Des t-shirts, des mugs, tout ça. Mais est-ce qu'on peut lui jeter la pierre ah. Dans les liens en dessous, on a nos t-shirts et les mugs Bad News. Ah oui. Voilà. Les mecs fans de son travail sont allés peut-être trop loin en, en achetant des pancartes. Oh non Ce que je trouve drôle. <rire> C'est qu'ils surtout... en ont foutu. <rire> C'est très bien. En tout cas, bravo Peter, maintenant tu vis de ta blague. Et vive de ses blagues. Non, et surtout qu'il vit d'une. Il vit une vanne. Le mec, il un matin, il s'est levé, il fait Ah, oh, tiens, je vais faire le con au milieu bah, de Comme piste. beaucoup de gens qui ont fait une chanson qui a marché de ouf, et derrière, leurs albums n'ont pas fonctionné, et ils vivent sur les droits d'une chanson, quoi. Ouais. En bref, de Gaëtan. En bref. Thomas, est-ce que ça t'est déjà arrivé, cette question, euh, voilà, d'avoir une crotte donnée tellement balèze qu'elle te bouche la narine et qu'elle sorte un peu pas ah qu'elle bouche le nez carrément non mais qu'elle dépasse bah ça arrive à tout le monde je pense Absolument. et là t'as un mec sympa qui te fait gâte un mouche ah, toi ah, qu'elle dépasse ça arrive à tout le monde effectivement <rire> alors moi j'avais une, une verrue sur le nez pendant longtemps quand j'étais petit Ouais. Et tout le temps on me disait mouche-toi dis, non en fait c'est... <rire> en fait une... j'ai dû me faire opérer bah oui. parce qu'elle ne partait pas, j'ai dû me faire opérer, ils m'ont coupé, je... enfin, c'est la seule fois que j'ai eu une opération de ma life. Bah oui mais ça devait être tellement l'enfer. Ah, ah Oui. À expliquer à oui quand t'as 9 ans, 10 ans, ah, euh... ouais. <rire> c'est la pire tu chose. Veux... Alors arrivé au collège... Ah ouais, ouais. j'ai visité le collège avec, quand je suis arrivé au collège je me suis dit je m'étais fait opérer juste avant. Ouais. ouais, putain je serais mort sinon. Et un mec que je connaissais en primaire, il avait des oreilles comme as. Il arrive en sixième, il avait les oreilles comme <rire> ça. Les parents ont dû faire mmm". « <rire> on va t'appeler Dumbo très vite, toi ». <rire> non, en fait, je parlais de crotte dans le nez parce que euh, voilà. Alors, c'est pas une crotte. C'est un serpent C'est une anguille. C'est une anguille, ok. Ah, les ah. anguilles et les phoques, c'est une histoire d'amour hawaïenne. Et les chercheurs se sont penchés sur la multiplication de ce cas qui est très, très courant sur les plages à Hawaï, euh, des anguilles dans le nez des phoques. Et ça dure depuis six ans maintenant. C'est marrant parce qu'il a... On dirait qu'il est un peu... Mmh, ouais, ça me rappelle une photo que j'ai faite avec une ex. <rire> Il y a deux théories sur ce phénomène. La première, c'est que les phoques cherchent la nourriture dans les fonds marins. Et les anguilles prennent peur, cherchent à s'enfuir dans des trois conduits pour leur échapper. Et les trois conduits le plus proche d'elles, quand le phoque essaye de passer. C'est le, le phoque. Et donc, eh ben, elle se planque dans le nez du phoque. Mais il y a quand même tout le reste de ton corps qui dépasse, donc on te voit. Oui mais elle sait pas, elle sait comme les enfants, tu truque. sais. Caché <rire> ça. En gros le phoque mange l'anguille, ou alors il y a une autre théorie, c'est que le phoque mange l'anguille, mais il l'avale complètement, l'anguille essaye de s'enfuir, et passe par le nez, et essaye de se barrer par le nez. Mais en fait, euh, à mon avis, la théorie, elle est très simple, si c'est la tête qui est en premier dans la narine, bah, c'est qu'elle s'est enfuie par là. Si c'est le cucu qui est dans la narine et que la tête, elle est là, c'est qu'elle s'enfuit de l'autre côté. Mais oui, voilà, c'est ça. Voilà. En tout cas, euh, rassurez-vous, les hommes sont des connards. Mais quand ils voient un phoque avec une anguille dans le nez, eh ben, ils lui retirent. C'est très gentil. C'est très gentil. Hé hey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 Une bagnose badante. Et non pas une bagnose bandante. Non, parce que quand, on va, quand tu vas connaître l'histoire, tu vas avoir envie de tout abandonner et de partir vivre au Japon. Ah. Euh, tu sais que je suis très proche de Ten. Oui, Ten, chat. oui. Et quand je lis des trucs comme ça... T'as mal dans ton cœur. J'ai envie de fracasser la ah, gueule. Ah, t'as envie de te battre ah, J'ai envie de me battre. Ah oui, dis bon. donc. <rire> ah oui, oui, Ça se passe à Bellegarde en Forest, dans la Loire. On a retrouvé une maison. Plus exactement, on a retrouvé dans un congélateur. 32 chats morts. Oh là là. 26 chatons et 6 chats adultes. Ils étaient placés tranquillement à côté des glaces et des poissons panés, mais ça ne s'arrête pas là, car il y avait 32 chats dans le congélateur, mais il y avait plus de 30 autres chats enterrés dans des pots à fleurs. Avec des fleurs dessus et tout Je pense, oui. Oh là là, mais enfin, mais c'est tordu <rire> on, se, on se demande jusqu'où ça aurait été, puisque le couple qui vivait là et qui est à hauteur de ce carnage avait encore 30 chats en vie et deux chiens. Ils vivaient dans des conditions d'hygiène déplorables. Et selon les premiers éléments de l'enquête, souffrirait de problèmes psychologiques. Bon, ça excuse un petit peu. Non, mais il faut au moins ça pour que tu justifies... Ouais, putain... Ils ont certainement eu... Pour justifier ce, ce truc, quoi. Ils ont certainement eu trop de chats d'un coup. Ils ont fait des bébés, qui eux-mêmes ont fait des bébés, etc. Et ils ont été dépassés par les événements. Et ils ont choisi la pire des solutions, les tuer. Non, mais sinon, tu les fous de, de dehors. Et puis, ils ils on vivent leur vie. C'est vrai qu'on a vu pire dans Bad News. Mais ça fait quand même 60 chats morts. Ouais. C'est beaucoup. Bah putain. Ouais. En plus nous on vient de la campagne donc on a l'habitude des vieux qui butent les chats quand on en a trop... Mon père a fait un truc fou. Alors, tu es peut-être au courant, je sais pas si je l'ai déjà dit dans Bad News, mais on a un voisin fou, chasseur, qui veut se débarrasser des chats, mais même des chats euh, qui appartiennent à des gens avec des colis. Hein. Du coup il a posé un piège à loup dans son jardin en mettant de la nourriture pour attirer les chats pour que le piège à loup les tue. Mon père s'est rendu compte de ça et une nuit, mon père est allé dans ah, le oui, jardin... Il a soudé le piège à loup il a pris le Jaloux, il l'a soudé et il l'a remis. <rire> C'est bien. Bravo, papa. En bref, de Gaëtan et Mélanie. En bref. Florence, mai 2022. Il fait beau, les oiseaux chantent. C'est le temps parfait pour commencer sa journée avec un petit café. Dans un café. La Dita Artigianale. Anal. C'est le nom du café. La Dita Artigianale. Alors, ça veut peut-être pas dire anal. Euh... Oh, ça a l'air sympathique. Allons-y, demandons un décaféiné. La lumière du soleil te filtre à travers la vitrine du café. Ça nous caresse le visage avec tendresse. Tout porte à croire que cette journée sera sans doute. 2 euros 2 euros le café 2 euros le café, tu te fous de ma gueule Je paierai pas La dispute éclate entre le gérant du café qui appelle la police. Non mais attends, 2 euros Non, non, c'est trop cher, la police arrive et les deux s'expliquent. On est bête, on se dit que la police veut dire au client bon, tu payes les 2 euros. Hein et tu te casses après. Eh bien non. Bon, on a entendu, police en Italie. Monsieur, euh, vous n'avez pas noté le prix du café euh, sur votre menu Ma bah, non Bah alors, euh, vous êtes un tort, ce sera 1000 euros d'amende. Un peu cher. Le café en Italie, c'est un vrai sujet. Hyper important pour eux. Faut pas qu'ils viennent à Paris, hein Ah non. <rire> Parce que là, le 3,15, 3,50, ils vont le bouffer dans les tronches, ils vont faire quoi Exactement. En fait, l'expresso coûte traditionnellement 1 euro en Italie. L'Italie a même voulu inscrire son expresso à l'UNESCO. Ah oui, là. Mais du coup, si la police te chope, que t'as pas marqué sur ton menu qu'il était un peu plus cher, c'est 1000 euros d'amende pour un euro de bah, rapine. On te souhaite d'avoir vendu au moins 1000 cafés. Il faut savoir que le gérant s'est défendu et a expliqué que son café est plus élevé parce qu'il provient d'une plantation mexicaine et qu'il est, prépa qu est préparé par des baristas avec soin. Okay. Il est déjà soutenu par des associations de défense, des petites entreprises ainsi que des clients fidèles qui disent oui, effectivement, c'est un euro de plus. Mais il est bien meilleur. Mais Il est vraiment très bon. Il est vraiment il est très, bon. très bon. Il est vraiment On très est bon. sans le Mexique. <rire> On passe à la Bad News Perso, Perso de Claire. Bonjour Davy, bonjour Thomas, bonjour à toute l'équipe ainsi que toutes les badounettes. Bonjour Claire. Bonjour. Voici ma bad news. Mon estomac m'a toujours joué des tours. Lorsque je suis né, je ne digérais quasiment aucun lait et donc je passais mon temps à vomir. La maman devait être contente. Elle a dû avoir les niches en Mes parents ont acheté, je pense, tous les laits possibles en croisant les doigts pour que je régurgite pas. Raté. Pour donner une idée du truc, lorsque mes parents étaient invités quelque part, ma mère me préparait toujours une valise de vêtements car elle savait que j'allais me passer mon temps à vomir dessus. Pourquoi je n'arrête pas de lui faire bouffer du lait Alors, elle digère très peu de choses, il n'y a pas que le lait. Ah oui, d'accord. Comme je digère pas le lait de vache, je suis frustré de ne pas pouvoir manger des produits laitiers. Et lorsque je craque et que je me fais un petit plaisir, ben c'est double peine. Nausée, crampe d'estomac, je m'entends de douleur à être à la limite de l'évanouissement parfois. Ah oui parce qu'en plus elle aime. Elle aime. Donc du coup c'est horrible. Ah ouais, ça c'est chiant par contre. C'est comme toi avec le sperme. <rire> et c'est ainsi, quest née une légende. <rire> C'est vrai que tu vas couvrir, il adore le sperme. Le problème, c'est que ça le rend malade. Moi, je l'avalerais, le sperme, si je pouvais. Ouais. <rire> mais je trouve ça dégueulasse. Ça, ça se bloque dans ma corps, Je le vomis. Mais si je pouvais, crois-moi, j'en <rire> boirais <rire> <bois rire> des litres. Oh, fou. <rire> Donc, je suis frustré. Je me lâche un peu parfois sur d'autres aliments. Mais si mon estomac peut, je fonce. Pendant un repas de Noël, il y a quelques années, un membre de ma famille apporte des huîtres. Super. J'adore ça. Et on n'en mange pas souvent. Alors, je me lâche. Sauf qu'il y en avait une pas fraîche dans l'eau, et donc baf, je tombe malade pendant trois jours. J'ai mis une semaine à recommencer à manger normalement. Normal, ça arrive. Rien de bizarre au fait d'être malade quand on mange d'un fruit de mer pas frais. Mais deux ans après, ça se gâte. J'ai décidé d'en manger une nouvelle fois. Je n'ai pas d'intolérance aux huîtres. C'est pas comme le lait. Alors je me dis, ça va aller. Le repas se passe, et un peu avant de se coucher, je me sens pas très bien. J'ai des nausées, le tournis. Et en même temps, je ne comprends pas ce qui se passe car je n'ai pas mangé euh, ni fromage ni crème fraîche. Je vais aux toilettes car je sens vraiment que je vais vomir. Et effectivement, je vomis. Et là, j'hallucine. Je sens en vomissant quelque chose de dur dans ma gorge. Et ça manque de m'étouffer. Lorsque je regarde dans la cuvée des toilettes, je, je ne comprends pas tout de suite ce que je vois. Pour moi, c'est un galet. Et je comprends. Les huîtres que j'ai mangées se sont calcifiées. L'huître dans la cuvette est entièrement blanche, énorme et ressemble à un galet tant dans la forme que dans le poids. Non, je ne l'ai pas pris dans ma main, mais je l'ai eu dans ma bouche et croyez-moi, ça pèse. Donc l'huître est restée telle qu'elle et à l'intérieur d'elle, c'est durci. Et à ce moment-là, je me suis dit, je ne suis pas prêt d'aller dormir là. Je me suis posé la question, combien j'en ai mangé de ces putains d'huîtres Une demi-douzaine Et merde, la nuit va être longue. La nuit a été longue, il a fallu qu'elle sortent toutes. Surtout qu'à un moment, deux huîtres ont voulu sortir en même temps. Je n'ai pas la bouche assez grande pour deux galets. Alors une des deux huîtres est bien sortie par la bouche et l'autre est allée se coincer dans mon nez. Oh Je ne pouvais plus respirer, j'étais obligé de pencher la tête en arrière et d'attendre que l'huître galet ne retombe dans ma gorge pour la vomir ensuite. L'éclate total. Je n'ai compté que cinq huîtres au total et j'ai fait le pendant plusieurs jours que la sixième ne sorte à tout moment. J'ai du mal compter. j'ai réussi à me coucher à 6h du matin. Et sans surprise, je n'ai plus jamais remangé d'huîtres. Ah bah... Bravo Claire, merci beaucoup. Je pense que deux personnes ont vomi devant cette émission. <rire> Dont toi. <rire> Et on passe à la bad news du jour, par itinéris. C'est la, la merde, non Non C'est dans ton histoire <rire> Ouais. Oui Oui. Bah alors ça veut dire que t'as Parkinson du cul. Ah. C'est pour lancer la, la bad news du jour. Il parle d'une nouvelle euh, idole, hein, ma nouvelle idole. Joy Mile, une écossaise de 69 ans, okay. qui est une sorte de nez, d'accord Mais pour les vieux, tu vois ce que c'est un nez C'est quelqu'un qui est fort en parfum. Un nez, il da, va, oui, il oui, va oui, pouvoir oui. dire, hum, euh, ce parfum est fabriqué à ouais. base de... Un onologue du parfum, quoi. Exactement. Et donc, c'est elle. Elle a un odorat ultra développé, dû à ce qu'on appelle une hyperrosmie. Ça déculpe, ça déculpe les odeurs, mm -hmm. et grâce à elle, la médecine progresse. C'est un, un chien <rire> Oui, un exactement, parce qu'elle est capable de déterminer si une personne est susceptible de développer la maladie de Parkinson à l'odorat. Attends, <rire> quoi Il y a bien une odeur particulière qu'ont les malades ou les futurs malades de Parkinson. Ah merde Donc nous, on ne peut pas le comprendre, mais elle, elle le sait. C'est auprès de son mari qu'elle a découvert ce don, puisqu'il a atteint cette maladie. Elle trouvait depuis un temps que son odeur avait changé qu'elle était légèrement boisée et musquée. Alors, en plus, elle a pu trouver des, des, des termes. adjectifs, quoi. Des ouais. termes. Et cette odeur, elle l'a retrouvée plus tard, lorsqu'elle s'est retrouvée dans la même pièce que d'autres personnes atteintes de la maladie de Parkinson. Elle en a parlé, et la médecine l'a prise au sérieux. Et elle a donc passé des tests. À l'aveugle. Voici 12 t-shirts. Vous devez déterminer lequel appartient à des gens atteints de la maladie de Parkinson. Hum, cette pile est la vie avec olympe car elle est plus douce, hein C'est la lessive des dieux euh, Bref, elle fait le test, et... Elle fait une faute sur les 12. Raté, Joy. Eh oui, cette personne n'avait pas Parkinson. Voilà. Désolé, vous perdez la Nissan Micra. Euh, <rire> T'es quoi dans euh, Burger euh, Quiz non. Jeep Renegade. Désolé, Joy, tu n'avais pas la Jeep Renegade. Voilà. Et en plus, ton émission était présentée pas par euh, Alain Chabat. Rebondissement, Thomas. Puisque huit mois plus tard, on découvre que la personne qui n'était pas censée oh, putain, avoir Parkinson avait Parkinson. Oh. C'est devenu une supérieure. Elle l'avait diagnostiqué avant les médecins. C'est fou, hein Donc on a découvert qu'effectivement cette odeur existait, qu'elle était sécrétée par certaines molécules. Donc vous, euh, qui avez Parkinson ou qui allez avoir Parkinson, vous êtes musqué et boisé. Voilà. Euh, c'est mieux parce que, imagine si c'était une odeur de merde ou une odeur d'autre chose, euh, ça fait euh, chier, quoi. Ça fait chier, voilà, voilà. Et donc les chercheurs auraient pour projet de concevoir un nez artificiel afin de détecter cette sécrétion et donc de mieux anticiper la maladie de Parkinson à l'avenir et pourquoi pas d'autres maladies si on découvrait un processus similaire. Il faut savoir qu'il y a déjà des chiens qui détectent le cancer. Ah oh là là, ouais. Voilà. Putain, c'est incroyable. Euh, mais tu oui. sais que ça, c'est un peu ton, ton sketch, euh, la menstruelle qui prend vie, quoi. Effectivement, ouais. Mais, mais, mais moi, j'avais un copain qui pouvait sentir. Il me disait, cette fille a ses règles. C'est pour ça, en fait, c'est pas un sketch. Ah d'accord. Il y a une odeur. Et moi, j'ai pas un odorat très fin, mais il y a des gens qui sentent quand la, les personnes ont leurs règles. Les chiens. Pourquoi ils vont plus vers les filles qui ont leurs règles Oui, oui, oui. Bah, voilà. Euh, merci à tous d'avoir suivi cette émission. Je vous rappelle que Bagnus continue pendant... Tout l'été. On retrouvera euh, Eleanor la semaine prochaine et puis Thomas après, etc., etc. Je vous rappelle aussi que on a toujours un Patreon, un YouTube. Et croyez-moi, au mois d'août, les gens ne regardent pas les émissions et nous, on continue à en faire. On est un peu cons. Mais bon, on est toujours là. Voilà. Euh, et puis, on est là euh, mardi prochain à 17h45. Ciao. Ciao. Comment peut-on imaginer